Ok. Humeur. Une belle journée. Humeur compté. Soit, je ne pas parler de là. commençait bien, mais elle finit avec un petit goût triste, mais elle pas vraiment triste. Humeur. Une belle journée. Je suis content. Je fais ma quête. Mais je que je Credit card, vous voulez acheter pour me faire un cadeau. Credit à repayer code pour faire un cadeau durant la saison de fête. Donc, vous préférez vous faire un cadeau ou un Amazon, plutôt Amazon Card? acheter. Donc, so, Amazon Card c'était facile pendant la pandémie, Il fait une bonne livraison, bel travail. Vous avez un cadeau, vous avez un cadeau, vous avez un cadeau, vous avez un Amazon. Belle ça, je pense que c'est un problème qu'on va présenter. C'est ouais. un bon tournant, différent tournant qui fait. Il faut que je ne vous comprenne non? Eh bien, un incident. Qui s'est la prétextant une panne de computer? Ok? Il fait semblant que c'est une panne de computer. Le avec avait au moins 5 cartes de crédit à payer. Alors, ces quatre de critiques ont à 100 dollars. D'accord, madame l'a disposé, oui, là. Et puis, moi-même, je pas. Quatre, peu, peu, peu, peu, ne non? C'est quand je me pas Il gâte les Mais elle ne pas comprendre rien. Il frise moi. Et puis, Par contre, c'est moi qui me suis à trop penser. Oui, oui, monsieur qui devrait me qu dire, t'as les suspects pour me parce que moi, je le garde avec insistance. OK. Bon. Parce que ma nature a vini. Au lieu vraiment d'observer machine, non. les vérifier machine, non. Mais par contre, c'est machine supervisée mais au lieu de vérifier ma machine non il demander à vérifier ma code de crédit et ma licence alors si ça que me te ouais monsieur devant qui pour ta aller déjà qu'appralenti ti colle comme si l'état africain regardé avec une licence pour ta ouais tu comprends pas ce qui a passé ça c'est le ouais bah la passer devant comment ça questionner c'est soit attitude monsieur a et je comprendre que ça me fait comprendre, non, mais ça si me fait comprendre. Donc, so, exactement. Je pensais que le client de devant me voyait ignorante, ne pouvait retenir son impatience. Il me soutenait le regard visiblement, comme pour me réveiller. A, ça a, pas a, là. A, a dit qu'on a compris ça qui ne comprend rien, ça qui pas passé là. Je ne sais pas qui m'a so malgré sa passé à vraiment je ça que des jeux pas beau bon passer que l'autre je j'aime te compte pas ça pas gagné vraiment que t'as fait ou t'as crasé mais pas pas crasé net so mais quand même j'ai finalement compris j'ai obéi à la demande de vérification parce que mm, on connaît mal payer par débit mais nous ne parlons de je ne nous dit pas vérifier que je pas payé par crédit 4. Nous pas que parce que pas payé crédit 4. Et puis, OK, nous avons je on vérifier, vérifié, nous avons vérifié, nous avons vérifié, nous avons vérifié, que je Mais pour voir, elle prétendait être une patte de la machine. C'est bizarre. Une patte de la machine. Comment C'est-à-dire que même ma mac connaissait pas de machine. Il y a un mari de camper pour qu'elle ait te faire vérifier. C'est bizarre. Mais c'est la première fois que j'ai vu cette caissière Elle était plutôt mince, jolie. Avec une mine sévère, mais dans les 50 à 60 ans, presque là, an la juin. Et puis, quand, quand et, et la, personne, et la personne appelée apparaît, et elle a fait une déclaration à l'oreille, comme, comme pour chuchoter à l'oreille, c'est quelque chose. Pour moi, après, quand j'ai pu analyser, c'est comme si elle, elle, elle lui demandait de vérifier ma carte de crédit. Avec ma licence. Ce que une caissière peut faire. C'est pourquoi j'ai pris la conclusion. Peut-être qu'elle était nouvelle. Je n'ai jamais vu ce visage. Hein? C'est moi qui préfère. Je, je n'ai jamais vu ce visage. So. Pour moi, la caissière a suggéré quelque chose de particulier pour comprendre l'attitude de... de Monsieur, Monsieur le représentant. Et, et cette question, le plus souvent, l'on parle de une question, elle a toujours dit bonjour. C'est-à-dire ça va que dire bonjour, le terme dit. Vous bon, comprenez? Après ça, m'analyser ça. Tout le temps, elle avait la, la mine sévère. Je suis montré trop sévère. Ça veut dire que qu'elle avait déjà une assumption. Elle était presque indisposée de me voir avec ses cartes de crédit à 100 dollars chaque. Ça l'ennuyait. So. Yes. De quel code s'agissait-il? Quel code voulait-elle voulait parler? Du début ou bien du crédit? Elle ne sait pas. Elle assume que j'allais payer pour un crédit. Auprès du code. C'est pourquoi... Je devrais dire, crédit au débit, lequel préférez-vous Parce qu'en réalité, je n'avais rien dit comment j'allais payer. Avec le débit, c'est mon réel argent. Je possède ce qu'on appelle pin number, le numéro. Mais j'ai pu comprendre que... On dirait les deux ont, ont, ont une, un comportement similaire. Je veux dire que les deux ne pensent pas. Ils, les deux se laissent mener par su suspicion. Suspicion. Non, ils n'ont pas la tête. So, je comprends que le représentant Wall. Pour résoudre un issue, cette, cette, ce problème, était pour moi, était pure imagination. Ça n'existait pas. Ça existait dans la tête de la caissière qui assumait que j'allais payer par carte de crédit. Voilà, vous vérifiez la carte de crédit. Pourquoi je ne peux pas payer par carte de crédit? Quand je vous demande débit au crédit, puisque je devrais terminer... L'issue, parce que je ne pouvais pas Wow. Yes. I want to pay Amazon gift cards with credit card or debit card. doesn't matter. Credit card, you want to verify. Okay. But you don't verify for the customer in front of me. That is i try to understand that the, this this and this this clue it's why this customer keep watching me yes i verification okay verify verify verify Vérifiez, vous n'avez rien trouvé. Quoi? Soyez humble et passez à la bonne conclusion. C'est normal to match ID et license. Bon, Quand vous avez un doute. Vous avez le doute, le doute est parti. Et vous avez commis une erreur de ne me jamais demander comment j'allais payer. So. Aucune apologie. Et la caissière, ni du représentant. Hein? La caissière après ça reste la tête baissée de tout le temps. La tête baissée. Hein? Et pourquoi cette attente inutile? Elle n'était pas, pas nécessaire. Pourquoi cette attente inutile? Mais quelque chose a attiré mon attention. Le représentant avait. Tout était faux sur le représentant. Faux cheveux, faux soucis, tout était faux. Tout était coloré. La, la, cette personne était là que. Une personne déguisée. Vous voyez déjà la personnalité. Et le client de devant se retardait à empaqueter. Il était seul à, à pouvoir empaqueter ses affaires. La caissière était la figée attendant le, le, le, le, ma, le manager. Tandis que elle pouvait aider le client de devant à empaqueter ses provisions. Et c'est pourquoi j'ai parlé, de quel code parlait-il De quel code des payer par début de code, mais vous ne m'avez pas demandé. Vous précipitez, vous précipitez à appeler le, le représentant qui lui-même a fait la même erreur. Bon. Assumant, peut-être que je ne peux pas payer ces codes de crédit à 100 dollars chacun. Yes. Et le monsieur devant continue, stérine la me. retenait mon regard comme pour me suggérer qu'est-ce que il y a quelque chose qui se passe. Si je ne je, je, je suis pas consciente, yeah, je, je n'étais pas consciente, je n'avais pas, pas compris le jeu. Je n'avais pas compris le jeu, du tout, du tout, tout. jusqu'à la fin, parce que dans ma tête, je n'avais pas de crédit de code dans ma tête pour payer. Je n'ai jamais pu comprendre. Je n'ai pu comprendre jusqu'à la fin en voyant l'attitude du monsieur. C'est ce qui m'est arrivé, c'est l'attitude du monsieur qui m'a attiré l'attention. Mais les indices se sont clarifiés à la fin. Et j'ai demandé à la personne, début au credit card, que voulez-vous? Parce que là, vous avez vérifié mon credit card. Ensuite, j'ai la possibilité de débit de code. Que voulez-vous, non, maintenant? Non, j'ai deux options. Et puis, de, le, le, le manager de le dire, oh, je préfère que vous me payiez par débit de code. Ce qui veut dire... Yo pensais que de toute façon, c'est pas que j'cate lame de bal payer quand même. On a décidé de retirer 500 dollars à la banque, on déjà vrai l'argent déjà, il va le donner pour faire mon plaisir. Bon, on pa gen cob la, on va le prêter compte pour que je cate mon plaisir. On a gardé le ouais cheveux blond là tête Ça c'est bonne expérience. Hein les ouais cheveux blancs dans la tête. Ça ou dit que vous déjà sont pas encore. C'est crédit à 100 dollars que je plaisir. Et je ne vais crédit De toute façon, je suis Désormais, depuis que je l'ai même côté ça, comme tu es à l'aise maléa, nous gardons toujours est-ce que c'est grand monde qui l'enquête là ou c'est le jeune monde. C'est le monde dans les années 50 à 60, il a vraiment le droit de vivre la réalité. So, c'est le problème qui vient. Je suis à regarder l'offre de Depuis moi, un de monde fake Ou fake. Et pour que y ait des faux bagages sous, il faut marcher côte-à- côte. Et parce que vous voulez pas boum, vous n'avez faire peut tête ou pas de pensée, vous n'avez pas réfléchir, vous n'avez pas un cerveau. Parce que c'est comme ça, comme ça vous vouliez pas tout le monde qui vient de faire ça comme ça.